Hello Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'interpelle qui parce qu'il y a depuis un certain temps un des contacts de Facebook qui n'arrête pas d'envoyer des messages je ne sais pas si vous les recevez aussi qui n'arrête pas d'envoyer des messages sur le tribunal euh, citoyen qui va se tenir à Milan au mois de décembre du 16 au 20 bon alors sur le principe rien à dire, je suis d'accord mais ce qui me dérange ce qui me dérange c'est que déjà le tribunal sera constitué de gens qui ont tous, enfin, tous, un parti, qui font tous partie d'un, comment dirais-je, d'un parti politique, en fait. Je ne sais pas, il n'y a, a pas à tortiller. Hein, ils font partie d'un parti politique. J'aime pas trop cet assemblage des deux mots, mais bon, je n'en ai pas trouvé d'autres. Et donc, euh, du fait qu'ils euh, qu ils, qu ils adhèrent, voilà, adhèrent à un parti politique, déjà, ça fausse un peu le jeu. Je trouve, hein, je ne sais pas, hein, euh, moi je suis apolitique, donc euh, je trouve que ça peut fausser un peu le jeu. Parce que euh, selon ton parti, euh, tu peux jouer, tu peux... Enfin, il y, y a toujours un, un risque. Après, euh, ce tribunal citoyen, donc, euh, veut euh, aller main dans la main avec l'ONU. Et alors là, ça me dérange encore plus. Ça me dérange encore plus. Parce que j'ai été faire deux, trois recherches sur internet en ce qui concerne l'ONU et son secrétaire actuel, le secrétaire général de l'ONU, qui est Monsieur Guterres. Ça m'a vraiment dérangé. Ça m'a vraiment dérangé parce que euh, l'ONU, donc l'ONU. C'est euh, un rassemblement de pays, hein, un rassemblement de pays qui sont tous pour la paix et euh, qui veulent la citoyenneté de chacun, patati patata. Bon, à savoir que l'ONU est quand même composée euh, des trois quarts des pays mondiaux qui ont signé dont les États-Unis, la Russie euh, et d'autres pays qui se tapent entre eux, tout en faisant partie de l'ONU. il hein, faut reconnaître, c'est la vérité. Bon. Suite à ça, euh, j'ai appris en regardant que Monsieur Guterres avait tendance à fléchir, à fléchir devant les États-Unis et devant... Bah, les grandes puissances. Ils fléchissaient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot fléchir Qu'est-ce qu'ils entendent par là Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il fléchit. Ce qui veut dire, enfin, à mon sens, hein, je parle, mon sens. Pour moi, ça veut dire que il est obligé d'être en accord avec certains pays, hein, il est obligé d'être en accord avec certains pays. Donc, ce monsieur Guterres, il faut savoir qu'il était du Parti Socialiste au Portugal, qu'il a, euh, euh, a été élu président, que la, le premier mandat s'est très bien passé et que tout allait très bien, et que le deuxième mandat, il a fléchi et qu'il a euh, démissionné de son poste. C'est lui qui a été l'investigateur, pardon, de la Révolution du 25 Avril au Portugal. Ok. D'un autre côté, c'est lui qui a fait rentrer le Portugal dans l'euro. Alors, je ne sais pas si quelqu'un qui fait rentrer son pays dans l'euro, au vu de ce qui se passe dans l'euro, au vu de ce que l'on sait tous vis-à-vis -vis de l'euro, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Vu qu'il vu qu n'y a que des politiciens, euh, des politiciens euh, à l'ONU, que sous prétexte que de faire la paix, euh, qu'ils envoient des soldats euh, dans les pays en guerre et que au final, bah, ça ne change pas grand chose, moi je ne sais pas, hein. mais l'ONU dans les pays en guerre, ils ne changent pas grand chose alors qu'ils sont là pour mettre la paix et ils ne changent pas grand chose. Donc je, je me pose la question à savoir si le tribunal qui va être à Milan au mois de décembre, eh ben est-ce que c'est pas encore un truc, un truc qui se cache derrière? Ah oui, alors on veut juger tous les présidents euh, qui sont euh, en faute, les présidents qui ont fait euh, comme euh, Macron et d'autres comme ça, on veut les juger. C'est une bonne chose. Le problème, c'est qui va les juger Parce qu'en fait, si tout le monde peut y adhérer, il y a 500 personnes qui peuvent y aller à ce tribunal. D'après les informations que j'ai vues. Hein, il y a 500 personnes qui peuvent y aller. Des personnes de tout, tout, tout côté politique. Droite, centre, gauche, LRM, FN. Tout le monde peut y aller. Alors, moi, je pense qu'à partir du moment où il y a la politique qui se met quelque part, c'est pas bon. C'est pas bon. Et je pense aussi, de par, de par le fait, que euh, ça sera encore un coup d'épée dans le. Monde. Parce que. Euh, je pense qu'un tribunal qui se veut citoyen et pour redonner la souveraineté aux citoyens ne devrait pas contenir de personnes politiques, déjà. Des personnes qui adhèrent à un parti politique, forcément. Ça va forcément, ça va forcément truquer le jeu. Après, euh, vous pourrez me dire que, ce bah, c'est pas parce qu'ils font partie, euh, c'est pas parce qu'ils adhèrent à un parti politique que forcément ils sont d'accord avec la politique qui mène. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On n'est peut-être pas d'accord. C'est vrai. Néanmoins, c'est de la politique, d'accord ou pas. C'est de la politique. Et nous, les citoyens, qu'est-ce qu'on veut C'est retrouver notre souveraineté, c'est-à-dire sans politique. Donc en sachant quand même qu'il y a euh, presque voire plus de. Il y a 50 voire 60% des personnes qui euh, n'ont pas voté, euh, qui, qui ne se sont pas présentées au présidentiel, ça serait quand même pas compliqué, je trouve, hein, ça serait quand même pas compliqué de trier les gens sur le volet et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes politiques à ce tribunal ou qui adhère à un parti politique quelconque. C'est ça la citoyenneté, c'est ça les, euh, le, le tribunal citoyen, c'est d'être mené que par des citoyens qui n'adhèrent pas à un parti politique quelconque. Un parti politique quelconque. Pour moi, c'est ça, un tribunal citoyen. C'est des citoyens qui sont euh, apolitiques, qui n'adhèrent pas à ce système et qui veulent le faire tomber. D'où le fait que je me dis, est-ce que vraiment ce tribunal qui va se situer à Milan au mois de décembre aura un effet quelconque sur quoi que ce soit vu qu'il y a des politiciens, vu que le secrétaire de l'ONU euh, adhère à l'ONU, enfin, adhère à l'ONU, vu que le tribunal euh, citoyen adhère à l'ONU, que M. Guterres est le secrétaire général et qu'il flanche devant les hauts, euh, les hauts dignitaires euh, des pays, des pays européens. Des pays riches alors moi je vous pose la question où ça va nous mener tout ça où ça va nous mener je suis pas super confiante sur ce tribunal d'ailleurs euh, si on pouvait euh, arrêter de me mettre euh, euh, le fait que le tribunal va avoir lieu tel jour, à telle date, sur, sur toutes mes vidéos, ça serait bien. Parce que le commentaire, ça, je m'en fiche. Non, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas, je suis désolée, ça ne me parle pas. Donc, vous serez gentil d'arrêter de me mettre euh, votre publication, parce que la publication, je l'ai lue euh, une paire de fois. Et donc, je voudrais qu'on arrête. Parce que je l'ai vu sur YouTube, je l'ai vu sur Facebook, je l'ai vu partout. Donc, j'aimerais qu'on arrête et qu'on ne me mette pas ça sous mes vidéos. Vu qu'à la base, il y a quelque chose qui me titille. Je ne peux pas dire exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui ne sonne pas juste au niveau de ce tribunal. Et si au début, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne chose, en faisant des recherches et en allant à droite et à gauche, je me suis dit qu'il y a quand même un lit sous roche. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est le cas. Donc, arrêtez de me parler de ce tribunal. Hein? J'ai vu. Moi, ce que je voudrais, c'est que toutes les personnes, toutes les personnes qui sont apolitiques ou qui ne votent plus pour euh, X raisons, se rassemblent et fassent eux le tribunal. Ça, ça serait une bonne chose. Parce que dites-moi, encore une fois, ce tribunal a lieu à Milan. Bien. Qui finance ce tribunal Qui finance ce tribunal Parce que même si euh, les juges, euh, ceux qui seront proclamés juges, etc., euh, euh, ne reçoivent rien. À, je ne sais pas, hein, je, je suppose, hein, je suppose qui ne reçoivent pas de salaire, que ce soit juste du bénévolat, etc. Alors, il faut quand même louer l'hôtel, les déplacements, etc. Alors, est-ce que chacun va y mettre de sa poche L'hôtel, est-ce qu'il sera payé par tous les membres, donc les 500 membres du, du groupe Faire une cagnotte, oui, alors il y a une cagnotte qui tourne, mais euh, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, franchement, il y a, je ne sais, sais pas pour vous, mais moi franchement, il y a quelque chose qui me dérange, donc euh, voilà, j'attends de voir, parce que... Je pense que ça va être encore un coup d'épée dans l'eau, c'est impossible autrement, puisqu'il y a des gros derrière, il y a des gros derrière, vu que ce tribunal veut marcher main dans la main avec l'ONU, et que dans l'ONU, on sait ce qui se passe, hein. il y a des gros derrière, il y a des gros. On tourne toujours autour de la politique, quoi qu'on fasse. Enfin, oui, quoi qu'on fasse. Donc moi je ne veux, euh, veux pas être... Euh, je n'irai pas, je pas, pas. Alors déjà, je n'ai pas les moyens d'y aller, premièrement. Et deuxièmement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de voir des gens politiques qui vont euh, juger d'autres personnes politiques. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'ils disent que tout le monde est le bienvenu, politique ou pas. Donc forcément, il va y avoir des gens politiques sur place. Forcément. Bien sûr. Il y a des journalistes aussi. Mais les journalistes, ils, sont, ils adhèrent tous. Ils ont tous été rachetés par un parti politique. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin, à mon point de vue, hein, maintenant, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Je me fais peut-être des amis, je me fais peut-être des ennemis, mais je ne suis pas là pour ça. Donc, euh, moi, je vous dis juste mon point de vue, pour le reste, ce n'est pas mon problème, on verra bien. Si ça marche, tant mieux. Bon, après, il faut voir qui c'est qu'on va mettre derrière Macron. Ouais, admettons, admettons, admettons, admettons. J'ai envie de rigoler parce que, admettons. Macron est destitué suite au tribunal, admettons. Qui va te mettre à la place Asselineau Je suis partie des formations, Asselineau. Mmh, je l'ai vu. Qui va te mettre à la place Encore quelqu'un euh, qui travaille pour le système Ou est-ce qu'on va chercher quelqu'un du peuple Quelqu'un qui vit parmi le peuple Quelqu'un qui sait comment ça se passe en bas et qui fera tout en dehors de toutes ces magouilles financières et politico-financières et tout un toit, et qui fera tout pour relever le pays. Est-ce que on va faire ça Non, hein. ne pense pas. Hein si tu n'es pas passé par les nailles, si tu ne fais pas partie des grosses ou de la finance, il euh, y a peu de chance. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait. Quelqu'un qui ne fait pas de politique et qui guiderait le peuple et non pas qu'il le dominerait. C'est ça la différence entre guider et dominer. On n'a pas compris encore. On comprendra un jour, peut-être, ou pas, ça dépend. Mais bon, n'oubliez pas que je suis quand même une anarchiste, hein, que je suis, euh, d'après ce qu'on dit, une anarchiste, que je suis euh, à, aux extrêmes de tout et que ce que je dis, ce ne sont que des bêtises et des bouffonneries. Donc, euh, ma foi, euh, je ne fais que dire une bonne bouffonnerie de plus. Je ne fais que d'exprimer mes bêtises. Et je ne fais qu'exprimer mon avis d'anarchiste. Voilà. Ben écoutez, en attendant, euh, je vous laisse réfléchir. Répondez-moi. Et puis, euh, est-ce que je vous mets un lien en bas Oui, je vais vous mettre un lien quand même parce que c'est quelque chose qui m'a interloqué. Donc, je vais, je vais vous mettre un lien en bas. Lisez-le, si vous êtes curieux, sinon ne le lisez pas, ce n'est pas grave. Donc, euh, ah bah écoutez, en attendant, euh, une nouvelle vidéo. Sûrement pas... Euh, sûrement pas demain, peut-être pas, je ne sais pas. Enfin bon, je ne sais plus. Donc, je vous dis, euh, en attendant une nouvelle vidéo, euh, bah écoutez, à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, aimez-vous, partagez votre amour. et euh, Soyez en paix avec vous-même et avec votre cœur et avec ce qu'il vous dit. Je crois que c'est le plus important et euh, si vous le faites, euh, il vous donnera la solution. Bye.